Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui vidéo très spéciale. Vidéo où se travaille le bois. Vas-y, Vas-y, Martin. Vas-y, <rire> Martin. Bien, allez. Deuxième. Parfait. Génial. Alors, hop. Inès, tu vérifies les... si c'est tout doux ou pas Il est où le deuxième Ok, Martin, vas-y. Parfait, celui-là. Ok, génial. Voilà. Je vais mettre la colle. Oh C'est bien celui-là, Ouais oh, ouais il y a, il y a. Ouais. Oui. Oui, celui-là. Vas-y, les parti. Vas-y, les grands. Vas Allez. Parfait. 1.3.3.1.2.3.4.3.3.4.3.4.3.4.3.4.5. 1.5. 1.5.